Bonsoir, bien-aimé, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, je veux m'enraciner en toi, Jésus, quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister, je veux m'enraciner en toi, bonsoir, bonsoir, bien-aimé. J'espère que la journée a été bonne chez vous. Quant à moi, elle a été bonne. Je rends toute la grâce au Père. Raciner en toi, Jésus. Ah, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. One more. Ok. Je veux m'enraciner en toi résister Bonsoir, bonsoir, bien aimé. Alors, je commence mon passage ce soir par ce cantique Je veux m'enraciner en toi Jésus, est... bonsoir tout le monde, soyez bénis, soyez bénis, oh, de résister, oh Seigneur ce soir éternel Dieu Tout-Puissant, je veux d'abord te rendre toute la grâce Seigneur pour tes bienfaits Père éternel. Parce que le fait de se réveiller ce matin et voir que nous sommes en vie, Seigneur, c'est une grâce. C'est pourquoi, Papa, nous voulons t'élever encore ce soir sur cette plateforme d'adoration. Nous voulons ta présence. Esprit de Dieu, je prie que tu règnes ce soir encore davantage en chacun de nous. Oh Saint-Esprit de Dieu, je veux que ta présence inonde cette plateforme, Seigneur mon Dieu, et que ça fasse du bien même aux voisins, que ça fasse du bien à nos proches. Saint-Esprit de Dieu, j'invoque ta présence. Je veux m'enraciner en toi. Oh, de résister, je n'ai quelqu'un droit d'auteur sur cette chanson qui passe donne moi de résister je bénis encore le nom du seigneur quand j'ai vu le témoignage de l'adoratrice corinne je dis mais le seigneur est merveilleux le seigneur est merveilleux ça ne fait que commencer ça ne fait que commencer comme je vous avais dit la dernière fois les témoignages vont pleuvoir les témoignages vont inonder la plateforme les témoignages beaucoup viendront témoigner le seigneur est tellement merveilleux moi de résister je vais te donner les deux passages les deux versets bibliques que j'ai choisi pour ce soir d'abord le premier c'est dans le livre de Deutéronome 31 verset 8 j'ai choisi deux versets de Théronome 31, verset 8 et Jean 4, au verset 23. Ah oh, Merci Seigneur. Papa, ce soir, nous voulons nous enraciner en toi, Seigneur. Nous voulons nous enraciner à toi, Père, pour, pour recevoir ta présence, Saint-Esprit. Ta fille a témoigné, ta fille a encore montré ta fidélité. Moi, je me sentais pas bien du tout, mais je... Adoratrice Corinne, ton témoignage m'a encore donné la force. Ton témoignage m'a dit « Non, n'annule pas ton rendez-vous de ce soir. » Témoigne encore, témoigne. Ton, ton témoignage m'a donné... Beaucoup d'énergie. J'ai dit, waouh, la fidélité de Dieu. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, je viens encore te demander, papa, embrasse chacun de nous. Donne-nous cette tension-là, Seigneur, de nous lever aussi de 3h à 6h, Seigneur, mon Dieu, parce que c'est une grâce, Seigneur. C'est une grâce éternelle, mon Dieu. Nous voulons témoigner, Seigneur. Nous voulons plus de toi encore ce soir. Nous voulons de ton feu. Nous voulons de ta puissance. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends contrôle. Nous allons lire le, le livre de Jean 4, verset 23. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour noter, s'il vous plaît? Le livre de Jean 4, verset 23, autant pour moi. de résister Le livre de Jean 4, verset 23 La parole de Dieu dit Mais l'heure vient et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit Car ce sont là les adorateurs que le Père demande Comme ce soit adorateur, adoratrice Je veux que nous nous laissons tout au pied du Père, nous le sommes tout. Nous nous abandonnons totalement afin que le Saint-Esprit vienne et prend le contrôle. La parole de Dieu dit que Dieu est esprit et ce qu'il adore, selon son esprit et sa vérité. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir, Saint-Esprit. Viens et prends contrôle, inonde ce lieu de ta présence, Seigneur, inonde cette plateforme de ta présence. J'ai sélectionné un cantique encore pour vous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, viens, manifeste ta présence sur cette plateforme. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Esprit de révélation, viens et prends contrôle. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Esprit, viens et bouillons-nous. Nous, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens, manifeste ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi ce soir. Chacun dépose ses fardeaux à tes pieds, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit. De Dieu manifeste ta présence, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, je sais que quelqu'un parmi nous ce soir a un challenge, mais laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, que le Seigneur est merveilleux, regardez, regardez seulement le simple témoignage de... L'adoratrice Corinne, « Ah, Seigneur, moi-même qui te parle, Père éternel, j'ai besoin d'être bouillante, Seigneur. Donne-moi cette foi aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que je puisse témoigner. J'ai dit, je vais témoigner, mais ce soir, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'adorer. Nous voulons tout déposer entre tes mains, ce soir, sur tes pieds, oh, Seigneur, mon Dieu, enfin que Père éternel, ta gloire puisse apparaître dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends contrôle. Viens et règne sur la plateforme. Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, esprit de consolation, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, dans chaque maison de chaque adorateur. Nous avons besoin que tu règnes, que tu règnes puissamment, que tu règnes, Saint-Esprit de Dieu. Toi, l'Esprit qui libère, toi, l'Esprit qui toi, l'Esprit qui fortifie, au oh, Saint-Esprit, viens, nous avons tant besoin de toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, nous sommes disposés, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de guérison règne ce soir, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, manifeste ta présence sur cette plateforme, Saint Esprit. Nous avons besoin de toi, ô oh Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu que toi, Saint-Esprit, nous t'invitons. Tu es celui-là même, Père éternel. Quand nous avons besoin de toi, Seigneur, nous allons nous abriter sur tes ailes, Seigneur. Oh, Père éternel, nous voulons t'élever encore ce soir. Nous voulons la présence du Saint-Esprit. Car tu dis dans ta parole que tu cherches les vrais adorateurs, ceux qui vont t'adorer en esprit en vérité. Seigneur, nous voici. C'est pourquoi nous levons nos mains, Saint-Esprit, ce soir, pour adorer le Père. Oh, Saint-Esprit, règne en ce lieu, règne en ce lieu, règne en ce lieu. Voilà. Besoin de toi, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Oh, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous aussi ressent la présence du Saint-Esprit comme moi je le ressens. Ah Seigneur, c'est lui qui m'a consolé pendant tant d'années dans ce pays. Je vous l'ai dit, je viendrai témoigner. Ah Saint-Esprit embrase chacun de nous. Quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui passe par des difficultés. Saint-Esprit, tu es celui qui relève la tête, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es celui-là même... Et... Père éternel qui enlève notre honte, ô oh Saint Esprit de Dieu, manifeste-toi dans la vie de quelqu'un sur cette plateforme. Manifeste-toi ce soir, Esprit de consolation, Esprit de consolation. Manifeste-toi Saint Esprit, libère ton esprit ce soir, libère ton esprit Papa afin que ta gloire puisse apparaître. Oh Seigneur mon Dieu mon Roi, libère, libère Seigneur. Oh tu es merveilleux Saint Esprit de Dieu, nous t'invitons, nous t'invitons. Oh Saint Esprit nous avons besoin de toi ah, ce soir, Saint-Esprit de Dieu je sais que tu vas opérer un miracle dans la vie de quelqu'un je sais que ce soit Saint-Esprit de Dieu tu es présent Saint-Esprit manifeste-toi oh j'aime ta présence Esprit de Dieu quand tu es là, nos fardeaux nos soucis Seigneur mon Dieu sont légers, merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es présent ce soir, manifeste-toi dans un cœur brisé, manifeste toi dans, un, dans la vie de quelqu'un, papa, une vie couverte de honte, Seigneur mon Dieu. Mais toi, tu as pris cette honte, Seigneur. Nous sommes libres ce soir à cause de ta présence, Saint-Esprit. Oh, manifeste ta fidélité encore dans la vie de chaque adorateur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Saint Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, Saint Esprit, je sens ta présence. Embrasse, embrasse, Esprit de Dieu. Embrasse les lieux, embrasse les domiciles de chaque adorateur. Oh, Saint Esprit, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, que Saint Esprit, que ton sang inonde, Père, la maison de chaque adorateur. Enfin, que ta présence, Seigneur mon Dieu, mon Roi, oh, soit lumineuse dans les domicile de chaque personne, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie pour un cœur brisé ce soir. Tu te dis que peut-être pour toi c'est fini. Laisse-moi te dire. Ce, je J'étais tellement ému Quand j'ai vu le message de l'adoratrice Corinne, j'avais déjà pris un verset biblique qui parlait de la crainte. La parole de Dieu dit dans le livre de Deutéronome 31 31, verset 8. Ô oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ô oh, Saint-Esprit, viens et règne. Saint-Esprit, viens et règne. Dans le livre de Deutéronome, 31, verset euh, 8. Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » C'est le verset que j'ai choisi et ça n'a même pas fait cinq minutes, elle envoie le témoignage. Moi, je vous assure que j'étais un, un peu frustrée, ou je ne sais pas pourquoi, mais j'avais quand même un peu de peur à moi. Mais j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler, à parler. Et c'est ce verset-là qui est venu. L'éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci, merci parce qu'à chaque fois, nous avons besoin de toi, tu es présent. Ne crains point et ne te fraye point. Voilà le verset que j'ai sélectionné aujourd'hui. Je veux encore rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Je dis toujours, quelle coïncidence. Quelle coïncidence, merci encore, merci pour vos témoignages, je vous dis, il n'y a pas de petit témoignage, venez témoigner, ça fortifie, son témoignage m'a fait du bien, son témoignage a même fait que la petite douleur que j'avais. J'ai dit non, je ne vais pas appeler l'adoratrice Catherine pour annuler. Je vais aller dans la présence du Seigneur. Je veux aller, je ne sais pas pourquoi j'avais cette peur, mais j'ai reçu ce passage biblique et j'ai reçu ce témoignage encore. Je rends toute la gloire au Père. C'est pourquoi nous allons continuer à l'adorer. Nous allons continuer à chercher la présence du Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Il est notre paraclétos. Sans lui, oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai dit, aucune situation ne va m'empêcher de te louer. Aucune situation ne va m'empêcher de célébrer ton nom ce soir, Saint-Esprit. Quand je viens dans ta présence, oh, j'ai la joie. J'ai la joie. J'oublie mes fardeaux. J'oublie mes soucis. Je sais que tu es l'alpha et que tu voir à mes besoins comme tu as pourvu pour l'adoratrice. Je prie ce soir, Esprit de Dieu, que tu pourvois pour beaucoup de personnes parmi nous, Seigneur. Il y a des gens qui ont des Challenge. Il y a des gens, Père éternel, qui ont des projets, mais ils n'attendent que toi, Seigneur. Ils n'attendent que toi. Ce soir, nous voulons te provoquer. Ce soir, nous voulons te provoquer, Seigneur. Parce que je sais, oui, Père, que toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Quand tu dis quelque chose, la chose arrive. C'est pourquoi, Père, nous ne venons que t'adorer. Nous venons ce soir. Nous déposons tout entre tes mains. Nous venons te célébrer. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Visite quelqu'un qui est dans le besoin Visite quelqu'un Seigneur mon Dieu Qui est dans le manque Visite quelqu'un Seigneur adoré Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de plus de force Seigneur mon Dieu Nous avons besoin Papa Plus d'efficacité Oh Seigneur mon Dieu Plus de capacité Seigneur Pour rentrer dans cette nouvelle année Seigneur Et nous allons rentrer Seigneur Parce que Père éternel tu es en nous Tu es en nous Seigneur Oh Saint Esprit nous avons besoin de toi ce soir nous avons besoin de l'esprit de doute, papa. l'esprit de doute, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ah, Seigneur mon Dieu, étends ta main, Père éternel. Ce soir, l'esprit de guérison, Seigneur étends ta main, Père éternel. Enfin que chaque situation difficile, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, Père éternel, oh, que ce nom change, Seigneur mon Dieu. Enfin que toi, tu puisses prendre afin que nous puissions voir ta gloire, Seigneur. Ô oh, Père éternel, ce soir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, manifeste-toi ce quelqu'un. Manifeste-toi, Seigneur mon Dieu. Ah, Seigneur, quelqu'un qui a soifé de toi. C'est Quelqu'un qui cherche plus de toi, ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce soir, Seigneur. Manifeste-toi, ô oh, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, oh Dieu, tu es l'espoir de notre foi, oh Dieu, c'est vrai que nous te demandons trop, Seigneur, nous te demandons trop, Papa, tu nous as déjà donné tout ce qu'il faut, Seigneur, mon Dieu, mais nous allons encore te demander, Seigneur, nous venons te provoquer, Seigneur, je dis, il y a des personnes qui ont des challenges, il y a des personnes qui ont des challenges, Seigneur, mais ce soit, Père, tu dis dans ta parole, que là où un ou deux ou trois sont réunis, Seigneur, tu es présent, Papa, la distance, n'est pas un problème. Seigneur, nous, nous tous, nous sommes rassemblés ici, Saint-Esprit de Dieu, pour avoir nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu manifeste-toi, Esprit de Dieu si quelqu'un a un challenge, vraiment ce soir, nous prions le Seigneur tous ensemble, Seigneur oh, souviens-toi de ton enfant souviens-toi de ta servante, souviens-toi Seigneur de chacun de tes enfants Seigneur mon Dieu, souviens-toi éternel Dieu Tout-Puissant, d'un adorateur souviens-toi Seigneur mon Dieu d'une adoratrice, ah Seigneur toi tu nourris les oiseaux du ciel à la plus forte raison, mon Seigneur, Seigneur mon nous voulons ta présence ce soir. Nous voulons que ta gloire apparaisse, Seigneur mon Dieu, dans chacun de nos vies. Dans chacune de nos vies, autant pour moi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, ô oh, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de révélation. 2021 est en train de passer. Je n'ai rien fait. Oh, voilà 2022. Comment elle sera, mon frère, ma sœur, tel que j'ai lu dans la parole de Dieu. De Deutéronome 31. Au verset 8. Ce verset m'a tellement fortifié aujourd'hui. Moi aussi, j'étais dans la peur, j'étais dans le doute. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu, ça m'a vraiment construit. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, tu es là. Esprit de liberté, esprit de liberté. Libère, libère éternel. Libère ton notion, libère ta puissance, libère ton feu. Seigneur, les dossiers qui sont dans les tiroirs, Seigneur, libère. Libère sur la santé d'un adorateur. Libère sur la santé du proche d'un adorateur. Libère Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous sommes revenus ce soir. Nous sommes revenus ce soir parce que nous avons besoin besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans nos bons moments, dans nos moments difficiles, nous savons que tu es là. Tu ne nous as jamais abandonné, Saint-Esprit. À chaque fois que nous avons crié au Père, tel que la parole le dit, le cri du juste a une très grande efficacité. Tu as toujours été là. Tu as pourvu. Ô oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ô oh, Mouto, ô oh, Saint-Esprit de Dieu, tu es couronné ce soir. Toute la gloire te revienne ce soir, Esprit de Dieu. Ô oh, Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes rien sans toi Esprit de Dieu, sans toi nous sommes perdus, sans toi nous sommes perdus Oh Saint Esprit de Dieu nous avons tant besoin de toi manifeste-toi Saint Esprit de Dieu sur la santé de quelqu'un, manifeste-toi dans le corps entier de quelqu'un manifeste-toi Saint Esprit là où les choses étaient bloquées ouvre les portes papa, parce que ta parole dit, oh quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer Oh Saint Esprit de Dieu ce soir nous avons besoin de toi ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Un adorateur a besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, c'est pourquoi ce soir, Esprit de Dieu, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Peut-être tu passes par un moment difficile. Peut-être rien ne va pour toi. Mais je viens te dire que l'Esprit de consolation est là. L'Esprit de consolation est là. Ouvre-lui ton cœur seulement. Accroche-toi à lui. Oh, il dit, l'Éternel marchera devant toi. N'aie pas peur, mon frère, ma sœur. Oh, je viens encore te dire ce soir qu'il est là, le guide de tous les guides, il n'y a pas un autre guide comme lui, il n'y a pas un consolateur comme lui, il n'y a pas un pourvoyeur comme lui, il est là, ô oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, chacun de nous, chacun connaît son besoin, Saint-Esprit, tu es là, Saint-Esprit, tu es là, laisse-nous nous enraciner en toi ce soir, même quand viendra le vent et la tempête, Esprit de Dieu, nous savons que tu es notre abri sûr, ô oh, Saint-Esprit de Dieu, Dieu l'espoir de notre foi. Tu es l'espoir de notre foi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, papa. Là où il y avait le doute, manifeste-toi. Là où il y avait la peur, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Il y a quelqu'un ici qui est dans le doute. Il y a quelqu'un ici qui est dans la peur. Moi-même la première. Mais Saint-Esprit, je sais que papa, tu es là, tu es présent et que tu tiens ma main. Je n'ai plus peur, à compter de ce soir, j'ai dit non, moi aussi, je prends, je prends la foi de l'adoratrice Corinne, et je viendrai témoigner, oh, ça peut mettre le temps que ça va mettre, mais je sais que le temps de Dieu n'est pas mon temps, alors Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, oh, ce soir, moi, j'ai dit, je vais provoquer Dieu, je vais provoquer Dieu, je vais provoquer, oh, Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa, je viens te provoquer, Seigneur, pour le challenge d'un frère, je viens te provoquer, ce soit pour le challenge d'une adoratrice, je viens te provoquer Seigneur mon Dieu ce soir, ô Père éternel pour un cœur brisé, je viens te provoquer ce soir Seigneur pour quelqu'un qui est malade ou un proche qui est malade, je viens te provoquer ce soir Seigneur pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Seigneur tu as dit approchez-vous du trône de grâce avec assurance, moi je m'approche de ton trône ce soir Seigneur pas pour moi mais pour un adorateur. Papa je viens te provoquer, manifeste-toi Saint Esprit dans la vie de quelqu'un qui passe par des situation difficile. Manifeste-toi Seigneur mon Dieu par la vie dans la vie d'un adorateur Seigneur qui passe par une situation difficile Seigneur je dis ce soir je ne viens pas pour moi je viens pour un adorateur je viens pour une adoratrice Seigneur mon Dieu tu dis Père éternel que là où tu es présent Seigneur mon Dieu que là où un ou deux sont là Papa tu es là Saint Esprit nous avons besoin de toi ce soir manifeste toi manifeste ta présence Seigneur peut-être c'est un proche qui est malade mais moi je viens te dire que l'Esprit de Dieu est là l'Esprit de Dieu ne va pas seulement rester dans ta maison. Mais l'Esprit de Dieu va visiter ce malade. L'Esprit de Dieu va visiter celui qui passe par des situations difficiles. L'Esprit de Dieu va visiter celui qui a un challenge. Seigneur, oh, le témoignage de ta fille m'a boosté. Le témoignage de ta fille m'a encore montré ta fidélité, Seigneur. Et j'ai dit, moi aussi, je viendrai témoigner. Ce soir, je viens te provoquer. Seigneur, ce soir, je te provoque pour la vie d'une adoratrice, Seigneur. Peut-être toi, tu n'as rien dans manger. Mais laisse-moi te dire que le que Dieu nourrit les oiseaux du ciel à plus forte raison, combien de fois nous. Seigneur, nous venons te provoquer ce soir. Je sais que chacun de nous, papa, avons des challenges, mais ce soir, Père éternel, moi, je ne viens pas pour moi. Je viens pour un frère. Je viens pour une sœur, Je viens t'adorer, Esprit de Dieu. Viens et manifeste ta gloire sur cette plateforme. Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de révélation. Esprit de guérison. Seigneur, viens. Esprit de libération. Tout ce que le diable nous a Prie, Seigneur, nous le possédons. Nous le possédons ce soir, Seigneur. Ne viens te provoquer, éternel, mon Dieu, mon roi. Enfin, que Père, tout ce qui bloquent nos colis maintenant, Père éternel, soit libéré à cause de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens et manifeste-toi ce soir. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Oh, Saint-Esprit de Dieu, ma chérie Baboura Katarababa. Ah, Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu te manifestes Je prie que tu te manifestes, Esprit de Dieu Ça peut être difficile, ça peut être difficile Mais parfois le Seigneur nous fait passer par des difficultés Pour que sa gloire puisse apparaître Et elle va apparaître dans quelqu'un qui a longtemps demandé Dans la vie de quelqu'un qui a longtemps demandé Saint-Esprit, je veux voir ta gloire Saint-Esprit, je veux voir ta gloire ce soir Je prie que quelqu'un puisse venir témoigner que regardez ce que le Seigneur a fait pour moi. Ah Seigneur, moi ce que je vois, c'est que l'adoratrice Corinne a ouvert une porte et je sais que cette semaine, témoignez, n'attendez pas, n'attendez pas qu'on lance. Le direct, vous pouvez envoyer un vocal, témoigner, parce que le Seigneur est merveilleux. Il dit Je ferai de grandes choses pour vous. Mes enfants, je ferai de grandes choses pour vous. Ah oui, vous avez raison de vous inquiéter. Vous avez raison de vous inquiéter. Le monde va mal. Ça nous fait poser des questions. Mais père, ben, tu dis toi-même que tu as des grandes choses. C'est pourquoi nous voulons que ton esprit, Seigneur, soit manifeste dans le domicile de tout un chacun. L'esprit de révélation doit être manifesté ce soir, Seigneur. Ils témoigneront encore davantage, Seigneur. Parce que nous savons que tu es le seul Seigneur sur qui nous pouvons nous appuyer. Tu es notre alpha. Sonnerie maman, rien ne me casse, nada Oh Saint Esprit manifeste, manifeste, manifeste ta présence, manifeste ta présence. Seigneur, là où les grignets étaient vides, Seigneur, abonde. Ah, Seigneur, nous voulons te provoquer, Seigneur, que les appels, Seigneur, mon Dieu, se multiplient. Oui, les appels ont commencé, des appels qu'on n'attendait pas, Seigneur, mon Dieu. Ouais. Eh hey, papa, quel témoignage puissant, quel témoignage puissant. Mille francs, mille francs. La sœur a dit qu'il ne lui restait que mille francs. Ah, Seigneur, nous, c'est pourquoi ce soir, nous sommes là. Nous nous sommes là, Seigneur, pour témoigner ta fidélité, pour témoigner ta fidélité. Esprit de Dieu, tu as promis de nous faire des grandes choses. Chacun, chacun aura sa part. Seigneur, chacun aura sa part. Que tout ce qui bloque nos colis dans le... Dans les cieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, envoie tes anges ce soir. Moi, je dis, Seigneur, je suis venu te provoquer. Pas pour moi, mais pour une adoratrice. Pas pour moi, mais pour un adorateur. Pas pour moi, mais pour une famille, Seigneur, qui crie à toi chaque jour et ne voit pas de résultat. Que les colis qui ont été bloqués, Seigneur, mon Dieu, descendent. Nous, nous allons voir ta gloire, Père, c'est toi-même qui as dit. Et je sais, Seigneur, que tu ne mens point. Aucune parole ne sort de ta bouche et ne revient sans être accomplie. Tu viens de dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous allons voir ta gloire. Nous allons voir des grandes choses. Seigneur, ce soir, Seigneur, le Saint-Esprit doit se manifester en chacun de nous. Le Saint-Esprit doit se manifester dans la vie de chaque adorateur. Oh, merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci parce que tu es présent. Merci Père éternel parce que nous savons que tu ne nous as pas oubliés. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Viens et manifeste-toi. Reba Shekereba Urukarebaba. Oh, merci pour ta présence, esprit de Dieu Merci, Seigneur Que l'esprit de révélation se révèle, Seigneur Que l'esprit de guérison se révèle, Seigneur Oh, Père éternel Les colis bloqués, Papa Les colis bloqués, Seigneur, mon Dieu Oh, envoie tes anges ce soir Envoie tes anges ce soir Envoie tes anges, Père éternel Oh, ramenez le colis de tout un chacun Ramenez le colis Ce soir, nous te provoquons, Seigneur nos, ce soir nous te provoquons Merci Père Merci pour ta fidélité, Yahweh. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci parce que, Papa, tu ne nous abandonnes jamais. Ah, moi ce soir, je veux donner l'honneur au Saint-Esprit. Je veux donner l'honneur à l'Esprit de Dieu. Ah, parce que sans lui, je vous assure, je ne suis rien. Sans l'Esprit de Dieu, je suis perdu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens et prends. Viens et prends la première place encore ce soir. Viens embrase ce lieu de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons tellement besoin de toi. Ô oh, Saint-Esprit de Dieu. Ah, merci Seigneur, merci pour ton amour Merci Esprit de Dieu, merci parce que Papa, tu vas te révéler en chacun de nous Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Père, parce que nos colis sont déposés Merci parce que ce qui était bloqué, Seigneur mon Dieu, tu le débloques ce soir Parce que Père éternel, nous sommes présents Parce que Seigneur, nous avons tout laissé Seigneur pour venir te célébrer Papa, parce que nous avons tout laissé pour venir honorer le Saint-Esprit ah, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi encore et encore, encore et encore, Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas si votre maison est aussi inondée comme la mienne, mais je sais que le Saint-Esprit est là. Je sais que le Saint-Esprit est présent à chacun de nous. Rentrez tout simplement dans sa présence. Abandonnez-lui, abandonnez-vous à lui, abandonnez totalement. Laissez vos difficultés, laissez vos sourcils, laissez vos fards. Ah, il est là, il règne ce soir, il règne ce soir Saint-Esprit, que tout l'honneur et la gloire te reviennent, Esprit de Dieu nous avons toutes besoin de toi Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta présence, les colis sont en train de descendre, je ne sais pas ce que toi tu attends, je ne sais pas ce que toi tu attends, moi j'ai dit au Père je suis venu provoquer le Père, ce soir, pas pour moi, mais pour quelqu'un qui attend un colis, pour quelqu'un qui attend un colis n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'attendre le direct, tu peux le Fais directement via WhatsApp et tu vas témoigner. Tu attends, je ne sais quoi, mais Saint-Esprit de Dieu, oh Père, envoie tes anges, envoie tes anges, envoie tes anges, Esprit de Dieu, récupérer, récupérer ce dont tes enfants en ont besoin. Seigneur, envoie tes anges récupérer, Seigneur mon Dieu, nos colis qui sont longtemps bloqués. À part tout ce qui bloque, Seigneur, nous débloquons ça ce soir par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit qui libère, l'Esprit qui restaure, oh Saint-Esprit de dieu nous avons tant besoin de toi tant besoin de toi tant besoin de toi esprit de consolation viens et console un cœur brisé esprit au oh saint esprit de dieu saint esprit de dieu vous qui avez les enfants qui vont à l'école que l'esprit de dieu oh Inonde de ses enfants, inonde de tout ce qu'ils utilisent, que le Saint-Esprit soit avec eux, que le Saint-Esprit soit avec eux, que le Saint-Esprit soit avec eux, vous qui avez les enfants qui sont à l'extérieur, tous les soirs, couvrez les de sang, du sang, du sang précieux, ce sang qui protège, ce sang qui vivifie, oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, oh nous avons tant besoin de toi, nous avons tant besoin de toi, dans chaque département de notre vie, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, Esprit de Dude, oh, dude. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, moi j'ai tant besoin de toi. Moi j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu pour un adorateur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. C'est toi qui sonde les cœurs. C'est toi qui sonde les cœurs. Ce soir Saint-Esprit, je prie Éternel, que tu sens de le cœur d'un adorateur, que tu sens de le cœur d'une adoratrice. Moi, je suis venu te provoquer ce soir. Je suis venu provoquer papa. Je suis venu provoquer papa parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Je sais qu'il y a quelqu'un même qui veut partager. Je sais qu'il y a même quelqu'un qui veut faire une offrande à papa, mais il ne sait pas comment. Papa, nous venons te provoquer ce soir. Manifeste-toi. Quelqu'un veut provoquer le Seigneur, ne serait-ce que pour lui dire merci. Oh, mon frère, mon, mon frère, ma soeur, ce soir, tu peux, tu peux, parce que le Saint-Esprit est là, celui-là qui nous donne la force quand nous sommes faibles, celui-là qui nous relève quand nous sommes couverts de honte, celui-là qui nous console quand nous passons par les moments difficiles. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans cette plateforme. Saint-Esprit, tu as dit que tu vas nous faire voir des grandes choses. Ah, Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous avons besoin de toi dans nos familles, dans nos familles, Seigneur, dans la vie même de ceux qui ont dit que mais depuis même là, c'est quel Dieu toi tu sais. Oh Seigneur, s'il pouvait connaître la joie, la joie, la joie qu'au une heure dans ta présence, Seigneur. S'il pouvait savoir le bonheur, Seigneur mon Dieu. Oh, que d'être dans ta présence, Seigneur. S'il pouvait s'il pouvait éternel Dieu tout puissant manifester cette joie Seigneur il n'allait plus parler comme ça de toi nous avons tant besoin de toi nous avons besoin de toi cet esprit oh nous avons besoin de toi dans nos bureaux, nous avons besoin de toi Seigneur mon Dieu, dans notre vie personnelle, nous avons besoin de toi Seigneur, dans nos familles Seigneur tu nous as choisis tu nous as choisis, ta parole dit que voici l'esprit de Dieu m'a pour venir délivrer les prisonniers et les captives ah Seigneur libère talents cachés libère seigneur mon dieu mon roi au oh, Saint-Esprit de Dieu je prie que tu te manifestes manifeste toi dans la vie d'une adoratrice ce soir esprit de dieu il ya quelqu'un qui a besoin de toi il ya quelqu'un qui a longtemps crié à toi cet esprit moi ce soir je viens te provoquer souviens toi de ta servante souviens toi de ton serviteur souviens toi de ton adoratrice Esprit de Dieu, je sais que tu es présent, je sais que tu es présent et que tu vas te manifester, tu vas te manifester. Esprit de Dieu, nous avons tant besoin de toi. Merci Yahweh, merci. Oh, cet Esprit de Dieu. Ah, cet Esprit de Dieu, merci, merci pour ta présence, merci parce que Père Éternel, tu nous couvres, Seigneur, de ton son. Tu nous couvres de ton notion. Tu nous couvres de ta présence. Esprit de Dieu, ah nous avons tant besoin de toi. Embrase chacun. Embrase chacun, Saint-Esprit de ta puissance. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, enlève le vêtement de honte sur quelqu'un. Enlève le vêtement de honte, Saint-Esprit de Dieu. Enlève le vêtement de honte. Ils se sont longtemps moqués de toi. Ils se sont longtemps moqués de toi. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, ce soir je t'enlève ce vêtement de honte. Ah, cet esprit comment je ne vais pas te remercier. Comment je ne vais pas te remercier. Esprit de révélation, je prie que tu te manifestes. À qui, à qui je parle ce soir, à qui je parle, ils t'ont couvert de honte. Mon enfant, mon enfant, je te retire ce vêtement de honte ce soir, je te redis ce vêtement de honte ce soir tu vas témoigner sur cette plateforme ils n'auront pas dû et oh saint esprit de Dieu nous avons besoin de toi et à qui je parle ce soir à qui je parle ce soir? Ils ont dit c'est fini pour toi. Ils ont dit c'est fini pour toi. Moi ce soir, je viens t'enlever ce vêtement de honte. Je suis le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Tu vas témoigner. Je ne sais pas à qui je parle, mais la personne se reconnaît. Ah, je t'enlève ce vêtement de honte. Ils t'ont abandonné. Ils t'ont rejeté. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Je dis vêtement de honte. Je t'enlève ça ce soir. Je t'enlève ce soir, c'est fini ma fille, je suis tes lames, je suis tes lames ce soir, ce vêtement de honte tu ne le verras plus, tu ne l'attendras plus, parce que je suis le libérateur ah, merci pour ton colis divin Seigneur, merci Saint-Esprit, nous avons tant besoin de toi, je dis ce soir je suis seulement avec le Saint-Esprit je dis je ne suis pas venu sur cette plateforme ce soir pour moi, moi même j'ai mes challenges, mais Dieu dit, priez les uns pour les autres, Seigneur ce soir, je laisse tout, je laisse tout Seigneur mais je viens te provoquer pour une soeur oh ça continue de sonner toi qui as le vêtement de honte ce soir le Seigneur t'a li libéré le Seigneur t'a libéré tu viendras témoigner oh de Dieu. Oh, nous te célébrons encore. Nous te célébrons encore ce soir. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Nous te célébrons. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es présent en ce lieu ce soir. Saint esprit de révélation, esprit de révélation, manifeste-toi, ce soir, esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, esprit de révélation, manifeste ta présence, manifeste ta présence, Seigneur, manifeste ta présence, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es présent. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu n'oublies pas tes enfants. À qui irions-nous, Seigneur À qui irions-nous, Yahweh C'est toi qui as les paroles de la vie. Ah, Merci Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, manifeste-toi encore ce soir, manifeste-toi Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, merci Père. Merci Seigneur, merci à ah, l'esprit de guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Ma soeur, mon frère, toi qui te sens mal, toi qui as une douleur quelque part, laisse-moi te dire que le sang de Jésus a déjà tout payé pour toi. Laisse-moi te dire que le sang de Jésus te restaure. Il dit dans sa parole que ce n'est pas tes meurtres, que nous sommes guéris. Il dit dans sa parole que ce n'est pas tes meurtres, su que nous sommes guéris. Si tu as un proche, si tu as quelqu'un qui est sous un lit d'hôpital ou quelqu'un qui ne se sent pas bien, à la maison, je te supplie de mettre tout simplement ta main sur ton cœur et de demander à Dieu, mon Alpha et Omega, tu dis que tu as apporté nos fardeaux, tu dis que tu as apporté nos soucis, ah Seigneur tu dis dans ta parole que c'est pas tes meutres sûrs que nous sommes guéris, Seigneur j'implore ta guérison dans la vie de mon frère j'implore ta guérison dans la vie de ma soeur, j'implore Seigneur mon Dieu ce soir je ne suis pas venu pour moi mais je suis venu pour quelqu'un je suis venu pour le proche d'un adorateur je suis venu pour le proche d'une adorateur ah Seigneur, nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es là. Merci Seigneur, merci. Toi qui ne te sens pas bien, j'insiste encore, je sais pas. Il y a quelqu'un qui, qui ne se sent pas bien dans sa peau. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur qui guérit ce soir, tu dois recevoir ta guérison. Tu dois recevoir ta guérison. Ah merci mon roi. Merci. Merci. Merci. Esprit de guérison cet esprit manifeste-toi manifeste-toi manifeste-toi oh, nous avons besoin de toi nous avons besoin de toi tu es sur la plateforme oh tu es sur la plateforme et toi tu as une mission pour les orphelins. moi même je parle à moi même la première, j'ai arrêté et je sais que c'est aussi à moi que le seigneur est en train de parler, tu es sur la plateforme et tu as une mission pour les enfants. Alors ma soeur, rentre dans ton couloir, rentre dans ton couloir, rentre dans ton couloir. Ce n'est pas à qui veut que je donne cette responsabilité. Je t'ai choisi, je t'ai choisi pour cela. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta présence en ce Merci Seigneur mon Dieu parce que tu t'es encore manifesté ce soir. Merci Seigneur parce que je sais que tu embrases le domicile de tout un chacun. Merci Seigneur. <coughs> Merci parce que, Père éternel, je sais que chacun de nous, ce soir, nous serons encore plus bouillants. Ah, Seigneur, merci. Merci parce que nous avons désiré ta présence et tu t'es révélé à nous. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de révélation. Merci, Esprit de guérison. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Fais-nous dormir avec cette présence, Seigneur mon Dieu, jusqu'à la fin de cette semaine. Parce que, Père éternel, tu es le Roi des rois, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es notre paracletos. Ah, Esprit de Dieu, manifeste-toi encore davantage. Manifeste-toi dans la vie d'un serviteur. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un qui a besoin de la guérison. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Réba chakarabo Ah, Saint Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Tu t'es révélé. Tu t'es révélé. Tu t'es revelé, Tu t'es encore révélé ce soir. Merci Yahweh. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour nos colis que nous allons recevoir. Merci, Seigneur. Venez témoigner, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, pour des colis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ah, merci. Merci, Seigneur, pour le vêtement de honte que tu as enlevé à ton serviteur ou à ta servante. Ah, Seigneur, ils ont dit, mais quel est le Dieu? qu'elle sait, mais laisse-moi te dire que tu viendras témoigner et t'en ridiculiser, et t'en méprisé, et t'en rejeté, croyant que c'était fini pour toi. Ah, mais celui-là même fille qui a pris. Qui a pris ta honte sur lui, vient te dire ce soir que tu vas témoigner. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas à qui je parle, mais tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ton amour envers nous. Merci Seigneur pour ton amour envers un de nos proches Seigneur, Merci au oh, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, ah, Yahweh. Oh, notre papa est fidèle. Notre papa est tellement fidèle. Seigneur, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer encore ce soir? Comment ne pas te dire merci, merci, papa? Alors, j'ai un chant que j'ai sélectionné pour vous, adorateurs, adoratrices. Yeah, yeah, yeah, yeah sorry chanteuse, hein? je me débrouille, désolé ah merci Seigneur, merci parce que je sais mon roi que tu as consolé une servante ce soir merci parce que je sais que tu as consolé un un adorateur ce soir C'est pourquoi papa, nous venons encore t'adorer avec cette mélodie de ta servante, et je n'ai aucun droit d'auteur là dessus tu et, es et, Hé, hey, Seigneur, ah, ah, ah, ah. Hey, toi, tu toi. besoin. Et Jésus, oh merci Seigneur, je te dis merci pour chaque parole qui est sortie. Attends cette parole-là comme si tu attendais un chèque. Attends cette parole-là comme si tu, tu attendais de l'or. Aïe, aïe, aïe. À ah, mon ami, hey. c'est toi. Seigneur, laisse-moi t'adorer encore ce soir. Je n'ai vraiment pas envie de m'arrêter. Ah, Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence dans la vie d'un adorateur. Je sais que vous êtes embrasé dans vos maisons maintenant par la présence du Saint-Esprit. Celui-là qui ne ment jamais. Un ami fidèle, il n'y a pas un autre ami comme celui-là. Ah mon roi, la consolation Seigneur quand tout va mal. Quand tu vas mal, oh. mon ami, eh, eh, eh. mon ami. de tous les opprimés, ma consolation, le pouvoir de tous les opprimés, ma consolation, tu tous mes problèmes. Merci Seigneur, merci. Ah oui, Seigneur, nous allons aussi témoigner comme l'adoratrice. Oh, c'était trop beau, c'était trop beau le témoignage. Hé hey, Yahweh, oui. tu, tu es bon, tu es bon, papa. Ils vont demander, à toi à qui j'ai dit, mais bon de honte. Ils vont te demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ils t'ont humilié. Quand je dis humiliation, ce n'est pas une petite humiliation. Et la personne devra témoigner. Final Est-ce que tu peux bouger Oh Seigneur, merci. merci. J'étais dans la peur, j'étais dans le doute. Oui, comme il a dit, c'est normal, le monde est pas mal. Mais je suis là pour vous consoler, mes enfants. Je suis là pour vous Ah, merci, Seigneur. Ça sera le témoignage de quelqu'un. Tous les opprimés. La consolation. La solution à tous mes besoins. La consolation. Les hommes comme ça, ah, ils ne peuvent pas comprendre, à cause de mon papa, mon ami fidèle, mon eh, eh, mon ami est, eh, eh, eh. Ah mon papa, je à chaque fois que je viens dans ta présence. Si un point de la connexion va déranger, j'ai une joie immense que mon âme ne aurait exprimer. Ma consolation, ma consolation, ma consolation, ma consolation, ma consolation. Qu'est-ce Oh mon Eh, hey, ça sera votre passage mes frères! Eh, eh, mon ami! Eh, eh, ça c'est mon ami! Eh, eh, mon ami! Eh, c'est pas moi, c'est mon ami! Eh, eh, mon ami! Eh, eh, je l'appelle! Le père des enfants. Ah oui, hein. Le de mm. de des hommes là. De de de la c'est que l'Indien, maman vient, c'est mon ami oh. c'est pas moi, bon, c'est mon ami ah mon ami c'est pas moi, bon, c'est mon ami oh. ah merci Yahweh oui. parce que ce soir c'est mis par moi Seigneur c'est le Saint-Esprit qui a dirigé. c'est pourquoi je veux encore lui dire merci le père des enfelins le père des enfelins le père des orphelins, le père des orphelins. Le père des orphelins. Je fais des orgueulins. Ma consolation. Ma consolation. Ma consolation, c'est lui. Ah oui. Quelque soit pour me consoler. Oh, Jésus. Ma, Ma consolation. Ma consolation. Oh, merci. Devant les portes fermées, moi, j'avais un cerveau. Alléluia. Devant les ennemis, mon Dieu, est lui dans la vie, il nous revient, il nous revient, il nous revient, nous les adorateurs, nous les ah oui, merci Seigneur, merci encore pour ta présence, merci, ah oui papa, tu es notre ami et tu seras... Et tu, et tu le seras toujours et toujours merci encore Saint-Esprit merci d'avoir dirigé cette plateforme ce soir merci Saint-Esprit parce que je sais que nos colis sont en route Saint-Esprit merci parce que tu as déjà envoyé tes anges et esprit de Dieu oh pour nous ramener nos colis que l'ennemi avait bloqué Seigneur et nous allons témoigner merci encore pour ta présence esprit de Dieu, adorateur, adoratrice nous allons nous quitter je rends toute la gloire au Père que l'honneur et la gloire reviennent au Père. Et ce soir, je prie que votre maison soit couverte du précieux sang de Jésus. Je barricade la, le ciel de la demeure de votre maison ainsi que ceux des voisins. Ah Seigneur, je prie Père éternel que tu veilles sur chaque vous.